Bonjour à toutes et tous Thomas de chez Defitec. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un des produits que j'affectionne, la sous videuse. Alors j'entends déjà des gens qui vont dire mais à quoi, c'est quoi ce produit, à quoi ça sert, c'est quoi l'utilité dans notre ménage. Ça va vous servir tout simplement à faire des économies, pouvoir acheter en grosse quantité, réfrigérer ou surgeler par petits morceaux. En tout cas, vous allez voir que c'est très pratique dans la vie de tous les jours. La démonstration d'aujourd'hui va se faire sur la sous videuse Easyvac professionnelle de chez Solis. Alors regardez. Ce qu'on sait faire avec ça là par exemple on a, fait, on a mis des capsules sous vide donc on a vraiment enlevé l'air et l'oxygène du sachet ce qui fait que ça se conserve beaucoup plus longtemps jusqu'à deux fois plus longtemps dans un réfrigérateur et jusqu'à quatre fois plus longtemps par exemple pour la viande dans votre surgélateur donc vraiment un gain d'argent énorme et donc, comme je vous l'ai dit, pouvoir acheter en plus grosse quantité et scinder. Par exemple, je vous donne un exemple, vous achetez des gros morceaux de viande par famille ou des gros morceaux de fromage, vous divisez tout cela, vous mettez tout ça sous vide et vous ne jeterez rien. Alors, on va commencer avec la mise sous vide dans une boîte. Donc, cette sous vide-ci permet de mettre sous vide avec la boîte et également de faire des marinades. Petite parenthèse au niveau des marinades, c'est extrêmement pratique. Je vous prends mon exemple personnel. J'aime bien les Voilà, vous, vous, vous le savez. Je les mets dans des sachets ou dans ce genre de petits, de petits récipients et l'appareil va vraiment faire, va enlever l'air, remettre de l'air, enlever l'air, remettre de l'air et à la fin, va totalement l'enlever après une minute et va souder vraiment, soit souder les sachets, soit vraiment venir fermer ce récipient-ci. Donc, vous avez vraiment la viande qui a qui s'est contractée et la marinade est vraiment emprisonnée dans la viande et donc elle est encore meilleure et vous pouvez préparer vos marinades jusqu'à deux jours avant, voire trois jours avant, car mis sous vide, ça ne bougera plus. C'est l'avantage, on ne doit plus se dépêcher quand on soit déjà à midi de commencer à faire la marinade à 8 heures du matin. Donc plein d'avantages et donc même un gain de temps. Je vous prends un exemple. Vous mettez, vous avez ouvert tout un pack de saucisses complet. Vous n'en avez cuit que trois. Les deux qui restent, vous les mettez dans ce récipient. Remarquez une chose importante. Quand vous le mettez, il ne tient pas du tout. C'est la mise sous vide qui va le faire tenir. Vous l'emboîtez. Deux positions. Ouvert. Et soudé. On met évidemment sur soudé. Ouvert, ce sera quand vous désirez l'ouvrir. Pour ne pas forcer sur le joint, vous le mettez dedans. Et vous appuyez. C'est terminé. Vous enlevez... Ceci et le couvercle tient. Donc là, la mise sous vide est faite dedans. Autre petit exemple, vous avez acheté une grosse pastèque, il vous reste des morceaux de pastèque. Si vous les mettez dans des sachets, les aliments trop fragiles vont être écrabouillés dans le sachet dès que le, le, le vide d'air va se faire. C'est pour ça que pour les aliments fragiles, je conseille d'utiliser ce genre de boîte. Vous désirez consommer ce qu'il y a dedans, très simple. Vous mettez sur « Ouvrir » et vous accédez à vos aliments. La deuxième manière de mettre sous vide, utilisez des sachets. Alors, différentes tailles de sachets et même différents modèles. Vous avez des sachets comme ici où vous avez déjà les trois soudures. Donc, il n'y a plus qu'à mettre l'aliment dedans et le souder. Mais quand vous voulez des sachets plus grands, par exemple ici, donc il y a ici un distributeur. Vous passez votre sachet en dessous. Vous venez le caler. Vous avez une petite lame qui vient couper proprement, car les extrémités doivent toujours être propres pour une sous videuse. Et vous devez bien évidemment, comme vous avez deux côtés sur ce sachet, vous devez bien évidemment créer une soudure. Alors, venez voir, donc trois niveaux de soudure, une soudure plus légère, donc des aliments plus durs par exemple, des aliments plus fragiles, un petit peu plus humides, la soudure sera beaucoup plus dure. Et vous avez le dernier qui est une double soudure. Là, c'est quand vous faites des marinades, des poissons, des choses qui ont quand même tendance à perdre un petit peu d'eau lors de l'aspiration. Donc, pour vraiment s'assurer que tout est bien scellé, à ce moment-là, vous pouvez mettre la double soudure. Donc, vous placez le sachet sur cette partie-ci. Vous venez serrer l'appareil. Il indique qu'elle est prête. On va partir pour une double soudure. Vous avez une soudure manuelle. Comme vous avez pu le voir, il y a une double soudure ici. Alors la mise sous vide, là, je vais prendre le sachet avec la double soudure. Et je vais mettre des escalopes à l'intérieur. Vous placez le sachet à l'intérieur, vous venez refermer. Alors vous avez une touche automatique qui vous permettent de faire simplement le vide d'air et la soudure en une seule touche. Regardez la mise sous vide est prête. L'aliment ne bouge pratiquement plus dans le sachet. Vous pouvez la prendre. Et la mettre au frigo, elle se conservera beaucoup plus longtemps si elle était restée dans son emballage d'origine. Voici le résultat. Mes saucisses sont prêtes à être surgelées ou réfrigérées. Autre fonction intéressante pour votre sous videuse, vous avez ici un bouton qui vous permet vous-même de faire le vide d'air tranquillement. Si par exemple vous voulez mettre sous vide des sauces, des sauces bolognaises que vous avez, vos sauces simplement, vous pouvez les mettre sous vide. Et grâce à ceci, ça vous évite que si la sous videuse le fait elle-même, elle va des fois trop aspirer. Donc des fois elle risque de venir simplement boucher la rigole d'aspiration. Donc simplement ici, vous savez vous-même gérer... la mise sous vide. D'autres produits également disponibles chez Solis au niveau des sous videuses. Là, on en a deux, une en noir, une en inox, pratiquement les mêmes fonctions. Vous avez toujours la soudure, l'aspiration et la fonction pour la mise sous vide dans des récipients en plastique. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Toutes les infos sur ce produit sur notre site de vente en ligne ou en magasin. Les vendeurs et moi-même sommes là pour vous renseigner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Des pouces et des commentaires, Facebook partagez et sur Pinterest. A bientôt, ciao